Comment faire un cri extrême Je vais t'expliquer ça, je vais te donner ma méthode, je vais te faire une démonstration, on y va tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater au quotidien avec la passion du chant. Juste avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de, de cliquer sur la petite cloche de notification de manière à recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Pareil, je fais de plus en plus de live en ce moment et donc euh, si tu cliques bien sur la petite cloche, tu seras averti et tu pourras me poser tes questions en direct, ce sera assez sympa. Alors pour faire un, un cri extrême, je vais déjà euh, te, te montrer du coup ce qu'est un cri extrême. Je vais alors. Pour le faire, je vais tourner un petit peu la tête, j'en ai pas du tout besoin pour faire ce cri, d'accord Mais c'est tout simplement pour m'éloigner un petit peu du micro qui est fixé ici et éviter de te casser les oreilles. Alors ce cri, ça pourrait donner ça. Wouah donc, c'est un, un type de cri qui est utilisé bah, pas mal dans le rock, rock progressive, différentes variantes de rock. Donc, c'est un son qui est très aigu, euh, qui est bah, assez, euh, assez puissant, assez fort. C'est pour ça que j'ai tourné un petit peu la tête. Et euh, est-ce que, est que ça me fait mal quand je fais ça Pas du tout. Je ne ressens rien du tout ici. D'accord Alors... Une des premières consignes que je vais te donner pour réaliser ce type de cri, c'est que justement, tu ne dois rien ressentir ici. Si jamais ça te fait mal, si ça brûle, si ça gratte ou si tout d'un coup tu t'étouffes, c'est qu'il y a un souci. Donc, ça vraiment, c'est à prendre en compte. Tu n'as pas besoin de te faire mal pour faire ce type de cri. Ensuite, la deuxième chose que je suis obligé de faire quand je fais ce type de cri, c'est que je suis obligé de retenir l'air. Je ne veux absolument pas que, euh, il y ait trop d'air qui sortent quand je fais ce cri. Pourquoi Parce que pour faire ce cri, je suis obligé de rétrécir beaucoup de parties ici au-dessus de mon larynx. Donc, mon larynx va monter, ma gorge va se rétrécir, il va plus rester beaucoup de place euh, dans mon conduit vocal et si j'envoyais trop d'air, par exemple si je poussais avec le ventre, j'enverrais beaucoup trop d'air et ça m'empêcherait de faire ce cri ou en tout cas, ça serait très douloureux. Donc vraiment, la deuxième règle, ça va être d'envoyer de, le moins d'air possible, voire de freiner l'air si tu le peux. Et euh, comme ça, tu auras la garantie de pouvoir faire ce, ce cri extrême confortablement. La troisième consigne que je vais te donner, ça va être de monter ton larynx. Alors comment on va faire ça On a ici la pomme d'Adam. Au niveau de la gorge, là, et euh, tu sens une petite bosse, là, c'est le cartilage. Donc, c'est chez les hommes, chez les femmes, c'est pareil, simplement, c'est un petit peu plus grand chez les hommes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu, vas, euh, tu sais, si tu avales ta salive, tu vas sentir que ce, ce cartilage va monter en fait. Et Ensuite, il va redescendre. On appelle ça le mouvement de baïonnette. Donc, ça veut dire qu'on est capable de monter. Pour faire ça, tu peux t'amuser par exemple à imaginer que tu vas parler comme un petit garçon ou une petite fille, en tout cas une voix rajeunie. Alors voilà, tu vois là, je rajeunis ma voix et donc ça va faire monter mon larynx. Maintenant, l'idéal, ça serait que tu arrives à le monter voilà, comme je le fais là juste en y pensant. Donc pour ça, il va falloir beaucoup t'entraîner. Euh, pour t'entraîner à monter ton larynx. Une fois que ton larynx est monté, il va nous manquer encore un ingrédient, ça va être le twang. Il nous faut beaucoup de twang. Alors pour ça, on ne va pas ouvrir la bouche un grain comme ça, on va l'ouvrir plutôt comme ça. On va, euh, alors, je ne vais pas te expliquer tout le twang t -W -A -N -G, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, tu pourras aller fouiller juste après, mais il nous faut absolument du twang. Donc, on a dit, euh, il ne faut pas que tu te fasses mal. Il faut, si tu ressens une douleur ou quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas la bonne pratique. Deuxième chose, il ne faut pas pousser trop d'air, il faut vraiment réduire euh, le, le débit d'air qui va sortir. Euh, tu vas aussi monter ton larynx et euh, utiliser vraiment pas mal de twang. La langue, tu vas la relever aussi. Partie arrière de la langue va se relever pour participer à ce son. Je te refais une démonstration. Je me tourne encore du micro pour éviter de trop te casser les oreilles. C'est parti. Donc, je ne vais rien pousser ici, je retiens, je monte mon larynx et je monte ma langue avec pas mal de twang, ça donne ce type de son. Alors ce type de son, eh ben, dans un micro, je peux te dire que c'est très très très impressionnant. Ça fait euh, du barouf. Voilà. Mais si tu es en groupe, groupe de rock, vraiment, c'est très impressionnant euh, de faire ce son-là. Il y a euh, Joe Cocker notamment qui en fait un euh, dans euh, la reprise des Beatles qu'il avait euh, chanté à Woodstock. À un moment, il fait ce type de cri, donc tu pourras aller l'écouter si, si tu le souhaites. Et euh, bah voilà, je, voilà, si tu veux faire euh, un cri extrême, voici les conseils que je peux te donner pour ne pas te faire mal et faire à répétition ce type de cri. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des amis qui cherchent justement à faire ce type de cri, eh partage-leur la vidéo. Du coup, ça les aidera et ça leur évitera de, de se faire mal ou de se flinguer la voix. Et euh, je t'avais promis un cadeau. Alors je t'ai prévu un package. Un package avec des exercices, des vidéos, un guide, avec un fichier audio pour que tu puisses travailler ta voix. Alors pour recevoir tout ça, euh, c'est complètement offert à condition bah, simplement voilà, que tu nous indiques où t'envoyer tout ce contenu. Tu trouveras dans la description un lien sur lequel tu pourras cliquer pour mettre ton prénom et ton adresse mail. Alors surtout, je t'en prie, mets une bonne adresse mail. Si tu mets une, une fausse adresse mail ou une adresse pour les pubs, eh bien, tu ne vas tout simplement pas recevoir tout ce contenu que je t'offre aujourd'hui. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ensuite, eh bien, tu vas recevoir dès aujourd'hui déjà ton premier cadeau et dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer plusieurs cadeaux comme ça à la suite. Pourquoi je t'envoie pas tout en même temps Parce que sinon, tu ne vas peut-être pas avoir le temps de tout écouter, de tout tester. Donc voilà, laisse faire, tu vas recevoir plusieurs mails dans les jours qui viennent avec différents exercices, tu pourras tester tout ça. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé, est-ce que tu arrives à faire ce type de cri extrême Est-ce que tu as besoin de plus de conseils Voilà, ça m'intéressera d'avoir vraiment ton retour. Pour ma part, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao